Bonjour à tous. Dans cette séquence nous allons faire quelques rappels sur les exceptions en Java. Alors le langage Java dispose du mécanisme d'exception et on a d'abord des exceptions qui sont prédéfinies. Il y a deux types d'exceptions prédéfinies. D'abord les exceptions tout court. En fait tout est objet dans Java et donc on va voir qu'on va pouvoir s'en servir pour faire les exceptions ensuite. Et puis on a une catégorie d'exceptions un peu particulière qui sont appelées les Runtime Exceptions. Et en fait, la différence entre, entre ces deux là, c'est que c'est les exceptions qu'on va dériver pour créer son propre jeu d'exception. Et puis les Runtime Exceptions sont plutôt liées à la sémantique du langage. En fait, il y a une directive, il y a une règle qui est importante quand on gère les exceptions en Java, c'est ce qu'on appelle le catch-off-specify. Le catch-off-specify sur une exception, c'est-à-dire que soit vous rattrapez l'exception, soit vous déclarez que la méthode peut lever l'exception. On va voir ça dans des exemples. Et en fait, les runtime exceptions échappent à cette règle du catch-off-specify. Et pour chaque runtime exception, vous avez une signification dédiée, liée à la sémantique du langage. Donc on va regarder euh, au fur et à mesure qu'on les rencontrera ce que ça signifie. Comment on rattrape une exception Et eh bien en fait avec la séquence try catch. Try catch ça veut dire qu'on va ici mettre une séquence d'instructions qui peut lever l'exception. Dans la séquence où je parle des échappements je vous explique la notion de point de reprise. Et eh bien ici dans le catch on va pouvoir définir les points de reprise et on va dire eh bien, euh, en fonction, on va pouvoir avoir plusieurs catchs. Si on veut rattraper dans ce bloc qui est protégé avec le try, et eh bien si on veut récupérer plusieurs différentes exceptions, eh bien, on va avoir plusieurs catchs derrière le try. Chaque suite d'instructions comprises entre la collade ici et la collade là correspondant à un handler. Donc, le traitement associé à l'exception si elle survient. Celles qui sont définies par le programmeur vont toutes dériver de la classe exception. Donc, vous pouvez rajouter des exceptions et leur donner la signification qui convient pour votre programme. Regardons maintenant les exceptions prédéfinies en Java. Donc, dans les runtime exceptions, vous commencez par la null pointer exception, pas la peine de vous faire un dessin. Array index out of exception, string index of bound, c'est une petite variante, les chaînes étant vues comme des tableaux de caractères, je pense que c'est pas la peine de vous faire un dessin non plus. Negative array size exception, pas la peine de vous faire un dessin. Arithmetic exception, essentiellement la division par zéro. Je pense que le dépassement de capacité doit euh, aussi euh, en faire partie, il faudrait vérifier. Illegal thread state exception. Alors celle-là on peut la rencontrer euh, et on reviendra dessus. En gros l'opération que vous faites est incompatible avec l'état de la thread courante. Par exemple j'essaie de contacter une méthode d'une thread qui est morte. Ça n'a pas de sens, la thread a disparu, elle est terminée, je ne peux, peux pas la contacter. Euh, Java lang, euh, il va vous fournir aussi quelques exceptions prédéfinies. Class NotFoundException, ça veut dire qu'en fait, il y a une classe que vous voulez essentielle qui n'est pas trouvée. C'est vraiment des problèmes d'aller à l'exécution. Et puis une exception dont on va se servir un peu plus loin, euh, qui s'appelle InterruptedException, c'est qui permet en fait de dire qu'une thread a été interrompue et on peut la lancer. Mais c'est des cas d'erreur un petit peu tordus, on en reparlera au niveau de la concurrence. Pour le reste, si vous voulez avoir plus de détails, eh bien read the fantastic manual comme qui dirait, il y a énormément d'informations là dessus. Je vous ai vraiment listé que les principales. Prenons un petit exemple d'utilisation d'une exception. Donc là ici, je définis une classe httpException qui va donc hériter de exceptions. Je vais lui associer un code d'erreur. Je vais dire que là, mon exception, ma classe, elle a un attribut qui est un code d'erreur, quelle erreur HTTP, donc quelle erreur de protocole HTTP euh, j'ai et puis ici j'ai le constructeur qui me permet d'associer une erreur et un message. Alors en fait vous allez me dire mais le message il n'est pas déclaré ici. Ben non le message n'est pas déclaré parce que le message il est déjà dans exception donc effectivement je n'ai pas besoin de le déclarer, j'en hérite. Et puis ben, j'affecte euh, les euh, valeurs et vous voyez qu'effectivement Ici, alors ça c'est un cas intéressant qu'on trouve, c'est un bon exemple d'utilisation de l'héritage. Je ne peux pas initialiser l'attribut puisque l'attribut est dans ma classe super. Donc je passe ici par le constructeur. Quand je fais super dans le constructeur, il va rappeler la même méthode. C'est valable pour toutes les méthodes d'ailleurs. Il va rappeler la méthode mais sur la super classe du dessus. Et donc en fait, je fais ici une construction qui va me permettre, en fait, de dire que je vais euh, construire l'objet de la bonne manière. Et puis ensuite, eh bien je vais dire que le code, c'est celui-là. Alors ZIS, this, this, c'est le mot-clé qui désigne la référence vers l'objet courant. Et puis ici, eh bien j'ai un accesseur, un getter, si vous vous souvenez de ce que je dis dans une séquence passée, qui peut permettre de récupérer le code de l'erreur. Alors regardons maintenant la classe principale qui va me permettre d'exécuter euh, un petit exemple pour que vous voyez comment ça marche. Donc ici j'ai euh, ma méthode, j'ai une méthode qui va lever une euh, HTTP exception. Alors vous voyez que c'est un petit peu brutal. Ça vous permet de voir la levée explicite de l'exception. D'accord, je fais throw et je crée un objet, je crée une instance de ma classe HTTP exception, vous voyez, en Java tout est objet, tout est classe, c'est clair. Donc en fait ici ce que fait mon, ma méthode c'est qu'elle fait euh, x égale 3 et puis elle lève euh, l'exception. Elle pourrait d'ailleurs euh, on pourrait s'épargner cette première instruction. Et puis j'ai la méthode main de ma classe principale qui va appeler ici la méthode sur l'exception que j'ai déclarée ici et que j'ai créé là et évidemment je vais encapsuler ça dans un try avec un catch de mon exception http exception de type http exception et vous voyez que ici je peux faire un affichage et comme j'ai désigné au niveau du, du, de la routine enfin, du handler de mon exception comme j'ai désigné une variable qui va contenir l'occurrence de l'exception qui a été créée pour moi eh bien je vais pouvoir m'en servir pour récupérer via la méthode que j'avais définie là bas, eh bien, son code. À l'exécution, eh sans grande surprise, voilà ce que cela donne. Alors, en guise de conclusion, que peut-on dire Eh bien, les exceptions ce sont des classes en Java. Toutes les exceptions dérivent de exception ou runtime exception. La différence c'est que le rattrapage est obligatoire ou pas, c'est le fameux catch or specify d'accord euh, vous vous ne dérivez bien évidemment que des exceptions. La random Exception c'est vraiment dans des cas spécifiques qui ne vont pas être le vôtre en tout cas dans le cas de cette UE. La séquence protégée type c'est un bloc try catch d'accord et vous pouvez avoir évidemment un try avec toute une série de catch derrière pour différencier ce que vous récupérez. Et puis euh, on parlera euh dans une séquence ultérieure du finally que je mentionne ici. Et euh, évidemment sur les exceptions l'idée c'est de faire du catcher specify c'est à dire soit vous garantissez qu'une méthode ne lève jamais une exception et dans ce cas là vous la rattrapez si par hasard elle est levée par une méthode que vous appelez soit vous pouvez soit décider de la lever explicitement soit vous savez que vous appelez une méthode qui peut lever cette exception et dans ce cas là il faut vous spécifier lors de euh, la déclaration de la méthode, qu'elle peut lever euh, une exception via la directive throw. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.